Bonjour à tous, et eh bien voilà, les rendez-vous d'une campagne agricole, c'est parti L'espace dédié est ouvert, donc c'est l'espace sur lequel vous allez retrouver les replays, des webconférences, les bonus, les résultats des sondages, donc pour apprendre à mieux se connaître, aussi pour apprendre quelles sont vos attentes, mais pas seulement, euh, aussi euh, avoir un, une réponse commune à des questions qu'on se pose tous. Donc cet espace, il est d'ores et déjà ouvert, vous pouvez vous y rendre avec les identifiants que vous allez recevoir ça c'est la première chose vous verrez aussi très important quand vous allez arriver sur la page d'accueil c'est marqué en gros, vous ne pouvez pas le louper il y a un numéro de sondage que vous allez rentrer dans le site, de, enfin, dans l'application de sondage allez-y c'est très important et il faut que vous ayez répondu à ce sondage avant qu'on voit Frédéric en ligne le 29 octobre donc voilà l'espace est prêt l'outil de sondage est prêt Frédéric est prêt euh, également. Et puis on vous donne rendez-vous le lundi 29 octobre, en direct avec Frédéric. Euh, ça devrait être super. On a trouvé un, un beau lieu dont on vous reparlera plus tard. Euh, voilà, en route. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui euh, hésitent encore, euh, l'événement, le premier événement, c'est le 29 octobre, mais les dates limites d'inscription, en tout cas pour, la, pour, le, pour participer en direct, au premier webinaire, ça va être le vendredi 26, donc c'est très bientôt. Euh, donc, euh, dépêchez-vous, euh, venez nous rejoindre euh, sur ce qui s'annonce déjà, un, un événement passionnant.